Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode Donc sur Def Pro J'ai appelé cet épisode le duel de la chaleur Donc on va essayer de faire Une vidéo assez longue pour vous expliquer Un peu comment on va faire Alors on va jouer Donc j'ai enlevé des effets parce que sinon Ça va me casser les oreilles Voilà, donc voilà ma main Donc cartouche de chasse volcanique euh, Alors Cartouche de chasse volcanique pardon Tourbillon jumeau, marteau volcanique euh, Explosion infernale et un feu grégoire volcanique. On va jouer. Donc il joue son dragon Alexandrite en mode attaque. Moi je tige une carte piège, donc c'est le rechargement accélérateur de flamme, qui est pas mal. H de dragonaut. J'envoie en, donc mes trois cartouches de chasse volcanique au cimetière pour détruire tous ces monstres et lui affliger 500 points de vie. En plus, je le sacrifie pour pouvoir euh, lui faire, pour pouvoir, attendez, pour pouvoir invoquer mon mon feu grégoire volcanique. Bien sûr, il est dans le cimetière, mais je n'active pas tout de suite l'effet. Pourquoi Il va jouer son son cyber dragon, mais il, il peut attaquer que mon feu grégoire volcanique et bien sûr, vu que je détruis. Euh, alors pause, voilà, avant ah bon, donc j'ai invoqué un deuxième feu grégoire volcanique, j'active l'effet du rechargement accélérateur de flamme. j'envoie deux triceratops volcaniques depuis mon deck à mon cimetière, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc il a joué un, un petit monstre parce face caché en mode défense, donc c'est le dragon golem, il va... Il va perdre 700 points de vie parce qu'il peut attaquer que mon feu vivant volcanique et ça c'est ça c'est plutôt pas mal. Il joue donc sa petite carte magique qui est le sacrifice inutile pour pouvoir envoyer une carte pour pouvoir envoyer une de ses cartes au cimetière. La, spécifici la spécificité du jeu c'est que je, je peux le c'est que je peux avoir euh, voilà en en un tour de main j'ai réussi à avoir un moteur de pioche donc euh, là je le laisse jouer un petit peu parce que c'est tout à fait normal je, je suis pas du genre à faire un OTK en un tour dès que je peux donc euh, voilà on le laisse jouer mais on pose des cartes parce qu'à chaque mode défense il va nous jouer son trou noir mais c'est pas un problème je vais jouer le cylindre magique, mais il va me le détruire avec son typhon d'espace mystique, mais il a toujours pas de monstre. Il pourrait jouer son hurlement d'argent, si je me trompe pas. Voilà, c'est son hurlement d'argent, et il le fait pas. Fissure, donc il détruit mon gardrail de tempête de feu. Je vais jouer mon troisième euh, Triceratops volcanique. Il a un dragon alexandrite. Il me le détruit. Bon, ben, c'est pas, c'est pas la mer à boire, hein, c Je joue ça, hop, je fais, donc, Urikash de la cloche de feu. Avec, il perd que 100 points de vie, mais, mon montre, il a 2400. Ans. Ça, c'est génial. Je pose un monstre à ce en mode défense, toujours. Lui, il joue, il joue pratiquement que dalle. Moi, je joue, euh, je joue comme je peux jouer parce que c'est aussi bien le finir voilà je l'ai fini voilà donc avec le temps qu'il fait j'ai je vous ai fait un petit duel euh, donc euh, sur des Pro donc DeviBot contre moi comme je n'ai pas internet j'ai marqué 1 voilà tout simplement donc si vous avez aimé cette petite vidéo donc n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur DevPro. Allez, ciao tout le monde